carnassière verser du sel sur tes plaies De plonger en mon enfer t'asphyxier aux cyclons je de la torture je voyage jour de plomb Sépulture, chevalet de la torture, jovial, j'entends de plomb, qui est au cyclone, qui est au cyclone, qui chevalet au cyclone, qui est au cyclone, qui tes au cyclone, tes, plaies. Ramasse tes dents tu voudras que je recommence